Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment laver votre lave-vaisselle. Oui, ça se lave. Pour éviter d'avoir des soucis de calcaire, de filtre bouché ou vous avez parfois peut-être des petits symboles qui s'illuminent et vous dites mais il y a du sel, il y a du liquide de rinçage. Qu'est-ce qu'il me veut Il est encrassé. Ou peut-être que vos verres ressortent tout sales. Et ben là, il est temps de le laver. On va le faire naturellement, bien sûr. Et vous allez avoir besoin de quoi ben D'eau avec euh, du liquide vaisselle. Euh, moi, je l'ai fait dans un seau pour plus tout se faciliter. Une éponge ou une de microfibre. Ensuite, euh, donc moi, pour l'instant, j'utilise le, le liquide vaisselle là euh, en attendant de faire le mien. Pour après, une fois que tout sera nettoyé, on va le faire tourner à vide. Et pour ça, vous allez avoir besoin de vinaigre et de bicarbonate. Allez, on y va. Donc, la première chose à faire est simplement d'enlever... Donc, allons-y. D'abord, on va enlever en gros... Vous voyez les gros bouts là On a beau euh, parfois enlever tous les plats. Il y a encore des trucs qui restent. J'aime bien passer un petit coup avant d'enlever de, le filtre pour être sûr que rien ne va par là, de gros, hein, vous voyez ce que je veux dire Je regarde un peu, vous voyez il brille bien, on utilise beaucoup de vinaigre, euh, enfin beaucoup de vinaigre, à chaque fois qu'on qu le tourne en fait le liquide de rinçage est du vinaigre. Bon voilà, alors ce qui est important aussi c'est de bien nettoyer les joints, vous voyez il y a beaucoup de saleté. Je vais vous faire un zoom cracra. Mmh. Vous voyez, tout ça, il faut la nettoyer. Tout comme ici. Ouais. Donc on fait pareil pour la porte, évidemment. Et c'est là qu'il y a les résidus un peu plus secs, un peu plus compliqués à nettoyer. Et ben on y va tranquillement. Donc bienvenue dans mon lave-vaisselle. Allez. moi comme d'hab j'en mets partout c'est pas grave ça pourrait même rester parce que très franchement le, le, sal, le sel va fondre mais bon. on va faire une, une vidéo propre Moi j'utilise du gros sel normal hein, de cuisine. Il faudrait essayer d'utiliser le plus pur possible. Oui, bon. Euh, moi j'utilise surtout pas le sel régénérant. Et, euh, et voilà. Donc, si pour, comme pour moi vous n'arrivez pas à enlever euh, la, le sale là, moi j'utilise un, une brosse à dents. Une vieille brosse à dents. Ça fonctionne très très bien hop hop hop allez je continue ma popote et je reviens Donc, me voilà beaucoup mieux vous pouvez aussi passer un petit coup là si vous avez un petit doute bon moi c'était propre et on va faire. ensuite ici il ya le filtre et en fait vous avez normalement une petite flèche ou quelque chose qui va vous dire dans quel sens il faut tourner ou fermer voilà voilà, donc en gros c'est ça que vous allez devoir nettoyer, enfin tout en fait, vous voyez mmh. allez on va nettoyer Donc ici on passe au, au robinet, c'est beaucoup plus simple pour nettoyer ça. On peut reprendre sa petite brasse à dents et on passe vite fait comme ça. Pour le filtre c'est vraiment mieux de laisser courir l'eau. Puisque bien évidemment, il faut enlever toutes les, les impuretés du filtre. Donc on ne peut pas le faire dans un bac d'eau où les impuretés peuvent revenir dessus. On va aussi faire l'intérieur. Sur les côtés. On vérifie qu'il est bien nickel, qu'il soit bien nickel. Et voilà Voilà, voilà On va faire pareil avec ceci. Oui, bon, go J'oublie toujours si on peut l'enlever comme ça ou pas. Et moi, j'aime bien passer sur toute la grille. Et j'aime pas du tout laisser courir l'eau, alors j'essaye de diminuer le volume. Mais parfois, il y a besoin. Moi, je n'ai jamais eu de souci d'odeur. Euh, bon, En même temps, on le, tourne, on le fait tourner tous les euh, deux jours. Si maintenant, ça tient 3-4 jours, il va y avoir une odeur de, de la, la vaisselle qui est dedans, forcément. Mais une fois que c'est lavé, euh, on se sent plus rien. Enfin, quand on réouvre le truc après que ça soit lavé, il n'y a aucune odeur. Parce qu'il est quand même entretenu de manière régulière. À chaque saison, je lui fais son petit... Euh, son petit nettoyage. Et voilà, j'ai fini. Bon, ensuite du coup, forcément, il nous reste encore ici la base à nettoyer. Yeah. Vous pouvez l'enlever, j'essaie de trouver l'astuce. Des fois ça vient d'un coup, des fois euh... Vous pourriez dévisser, mais moi j'aime pas trop dévisser les choses, c'est que je me dis qu'il faut pas le faire. Et voilà. Je mets quand même les mains pour voir s'il y, y a rien qui bloque. Il n'y a rien, tout va bien. <rire> ok. Et voilà, c'est remis en place. Vous pouvez faire comme moi, enlever toute l'eau. Déjà, vous saurez à quoi ça ressemble. Et du coup, vous pouvez vraiment voir si tout va bien. Et voilà. C'est magique, une microfibre. Alors. Alors, pour le remontage de ça, c'est assez simple, voilà, et ici, on remet et là, hop, vérifiez que ça ne vient pas, c'est nickel Ensuite, dernière chose, ouvrez les compartiments et, compartiments et regardez que c'est bien clean, sinon, bah, nettoyez-les, pour nous, c'est clean. On va pouvoir passer à la suite. Vous fait bouger <rire> moi j'aime bien remettre ceci comme ça ça aussi c'est nettoyé on vérifie aussi que les paniers et tout ça sont propres c'est le cas alors qu'est ce qu'on va faire on va prendre un bol Excusez-moi, je cherche un bol. On va prendre un bol qu'on va remplir de vinaigre. Il est où On va prendre un bol qu'on remplit de vinaigre. Voilà. Moi, j'aime bien le déposer en haut. Hop. On peut même le bloquer un peu pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Et au fond... Bon, du coup, je vais peut-être mettre ça après, histoire que vous voyez ce que je fais. Je vous redresse. Oh. Et au fond, je vais venir ajouter du bicarbonate. Le bicarbonate peut être aussi assez utile si vous avez des odeurs, justement. J'en n'en mets pas beaucoup. Et je ne mets pas deux produits euh, dans le lave-vaisselle, puisque bon, euh, le vinaigre et le bicarbonate seront bien efficaces Moi pour ça, j'aime bien mettre, ah, les réglages J'aime bien mettre chaud, et en même temps, c'est moins de temps Et, let's go Et pendant qu'il tourne, ben vous pouvez, attendez Pendant qu'il tourne, vous pouvez nettoyer l'extérieur <rire> Eh bien, quand il est vit vite, ça s'entend. Ce moment ASMR vous est offert par mon lave-vaisselle. Le lave-vaisselle a fini son travail. Je filme avec une autre caméra parce que l'autre, elle charge. Et donc voici, voici, voilà, il est nickel. C'est magnifique, ça sent bon le vinaigre pour l'instant. <rire> Et voilà, votre lave-vaisselle. Et nettoyé, détartré, euh, prêt à repartir pour quelques bons mois. Ciao, ciao